Ah, super, suspect hein. euh, donc il, Terry Logan nous rend quand même un beau service en nous sortant d'affaires oh, euh, dis c'est bon et euh, je vais gérer voilà en tant que membre de, de, de la, la loge d'argent là ah, euh, vous voyez tout de suite les profits d'être membre de la loge <rire> on comprend voilà on comprend immédiatement <rire> on comprend immédiatement que c'est tout à fait intéressant de euh, en dehors de ça évidemment à True Mountain Close nous n'avons rien trouvé hein. le terrain vague euh, même si Une chose un peu étrange mais enfin c'est un terrain vague, l'ancienne maison de ce fameux Carl Sanford ne semble pas être devenue grand chose. Euh, donc nous, abandonn nous abandonnons un petit peu, bon je vais interroger un prêtre d'ailleurs au passage, mais enfin... Euh, <rire> ça pas plus d'infos. Hein. Pas, pas très intéressant, on n'apprend pas grand chose. Au final on n'apprend rien, si ce n'est que euh, bah, notre route se trouve parsemée de cadavres. Ce qui commence à faire un petit peu beaucoup pour, pour nous quatre qui étions pas vraiment préparés à ce genre d'événement. Mmh. Euh, tout entre ça, temps, ça, donc, ça. ces semaines avancent, les, les, les jours passent, <coughs> il y a un certain nombre de bonnes affaires qui vous tombent dessus quand même. Oui. Hein, vous oui. êtes euh, invité quand même à rester membre, à progresser, à participer. Le tailleur euh, se retrouve à faire un, un costume pour le maire et donc et, et euh, une semaine après exonéré d'impôts pendant deux ans. Euh, <coughs> il y a eu un certain nombre de cadeaux, de différents <coughs> arrangements qui ont été faits. Euh, il euh, n'y a pas des gens qui sont venus à Si, si, si, voilà, si, si voilà, on, a, sont... on a reçu, euh, je sais plus lequel, mais l'un des pontes euh, a, a commencé à négocier un petit peu ses ouais. assurances euh, par toi. mon cabinet. Enfin. Et, euh, et euh, ensuite, il y a eu le, le directeur de l'académie à qui tu t'es confié euh, chercher une femme pour tes fils, euh, lui ayant compris que tu cherchais euh, littéralement une jeune femme pour tes plaisirs personnels. Euh, voilà. euh, puisque c'est plutôt <rire> le genre de service qu'il avait tendance à rendre avec son académie pour femmes. Effectivement, ce, ce monsieur Pollard n'est pas du tout innocent. <rire> alors, euh, mm, euh, voilà. En, en même temps, il y avait aussi, euh, alors, dès le, dès, euh, à partir de ce moment-là, euh, à partir du moment où les premiers meurtres commencent à s'accumuler... Oui, incendies de la maison du docteur... Euh... Des incendies, on remarque qu'on est suivi euh, C'est-à-dire que les plus euh, paranoïaques, déjà, d'entre nous... Oui, il y en a qui euh, paranoïaques tout de <rire> suite. Euh, regardent par les fenêtres et découvre qu'effectivement... Régulièrement, se... il y a quelqu'un qui regarde, quand même. Euh, donc tout ça nous met quand même la puce à l'oreille sur le le fait qu'il y a quelque chose de pas sain dans toute cette histoire là, euh, et c'est la raison pour laquelle effectivement euh, je branche Pollard en essayant de m'immiscer, de m'introduire de au sein de, sa, de son académie pour, euh, pour essayer de, de tirer un petit peu les choses au clair et voir s'il n'y a pas des choses qui se magouillent derrière. Parce que évidemment, on enquête un peu sur Linksgate et on découvre que très bizarrement, euh, si l'institut fonctionne très très bien, il y a quand même un nombre d'accidents domestiques extrêmement élevé. Un <rire> mmh, certain de, de sang, filles qui, au qui, qui de meurent chaque année dans l'académie euh, Dans euh, circonstances, des circonstances deux accidents domestiques, bêtes, hein, des ah chutes ouais, d'escaliers des, et... des chutes de fenêtres euh, mais... des, des, des casseroles qui tombent, enfin des, des choses vraiment euh, a priori... Absolument euh, innocentes, à mais hein. répétez <rire> ah, Voilà, avec une certaine, euh, une certaine insistance Donc, ça, ce qui fait que, voilà, la raison pour laquelle on, se, on essaye de, de brancher un petit peu Pollard sur le sujet euh, donc arrive le, le jour de l'initiation, ah on a trouvé d'ailleurs entre temps, on a, il me semble que c'est aussi à ce moment-là qu'on a trouvé la documentation sur John Scott donc oui. euh, Où là on trouve des choses beaucoup beaucoup plus étonnantes et beaucoup plus inquiétantes euh, puisque euh, on entend Là ça se de... passe il y a 200 ans justement voilà. et John Scott était un sorcier apparemment accusé de sorcellerie qui a été chassé bah, à la fourche et à la torche, hein, littéralement, de sa ferme, enterré dans une tombe sans nom euh, afin que personne euh, ne cherche à, à honorer euh, un sorcier ou à même le retrouver. A tel point que le cimetière, on l'apprend à ce moment-là aussi. F... Le cimetière, à... non mais c'est le cimetière dans lequel lui prélevait en fait, des corps. C'est pour ça que oui. c'est. Pas, pas le cimetière pour lui en fait. Oui, oui, c'est là où lui, est ouais. le décor, ils ont déplacé le cimetière. Lui, il l'ont enterré n'importe où. C'est ça. Euh, mais on apprend quand même que voilà. le, le, le cimetière on a été cimetière déplacé, déplacé pour... en lien avec son affaire. Donc, voilà. euh, donc ça commence à nous intriguer très très sérieusement. Il s'appelle John Scott, mais bon, à nouveau, pas de raison que ce soit le même. Ça s'est passé il y a plus de trente oui, oui, ans. Oui, il a été non. tué, brûlé, et enterré. Est... On n'est on est pas, pas dans le dans la science-fiction, donc aucune raison qu'un homme vive de cents ans. Euh... <rire> Surtout pas quand il est brûlé. Et donc, euh, donc voilà, on et on apprend l'existence d'un groupe. Whipple, il me semble. Ah non, oui, bah, c'est le récit de, voilà. de l'attaque de la ferme, c'est un monsieur euh, Whipple qui, voilà, qui, qui, lui et son groupe, a fait partie justement du raid contre John Scott. Qui fait, euh, sans le témoigner qui, qui quand même, décrit quand, Qui décrit quand même, au-delà quand même du ouais. simple, des simples ouais. fourches, hein, il décrit quand même être allé dans les sous-sols, dans les entrailles de, de, de, de la terre de Boston et avoir découvert sous terre. Sous, euh, sous Scott. <rire> <terre> D'avoir de <rire> euh, découvert des, des galeries dans lesquelles vivent d'improbables créatures immondes et, et dégueulasses. Euh, qu'il a fallu euh, anéantir, euh, donc ils expliquent qu'ils ont fait un vrai raid punitif hein, à l'encontre de ces créatures. Euh, on découvre aussi un courrier dans lequel un adorateur euh, autoproclamé euh, parle d'un certain euh, ou Rouloulou, quelque chose comme ça, d'un certain Niarlou Qui n'a évoqué toslu, rien euh, à personne <rire> d'ailleurs, hein, euh, aucun joueur n'a pu capté, et bon, en <rire> tout cas les personnages évidemment n'ont aucune raison de réagir. Donc euh, voilà, des, des noms très très étranges comme ça, mais l'adorateur a l'air par contre tout à fait motivé à faire venir ce hein, sur euh, sur notre Terre. Euh, donc ça nous inquiète là pour le coup franchement et euh, Arthur George Worcester en tout cas euh, commence à partir sur une toute autre idée que la simple intronisation, commence à se dire qu'il a affaire à des êtres sataniques, euh, des gens qui, euh, qui combattent euh, la glorieuse lumière de Dieu euh, et que par conséquent il va peut-être falloir se renseigner pour éviter à l'humanité de, de, de, de sombrer dans la, le satanisme. <rire> <Exactement>. <rire> donc il commence déjà à s'interroger beaucoup, ses collègues, euh, Bedvedev est extrêmement réticent, euh, euh, Filmore euh, reste en observatoire. Curieux, plutôt curieux, <rire> euh, M.Fillemore et, et, et M. Owen. Et le docteur Owen, euh, bah, plus... commence à prendre un tout petit peu, lui, le dents et commence il a à... Il perdu sa Con... maison. Voilà, euh, on lui a brûlé sa maison, il est donc obligé d'aller à l'hôtel. On finira d'ailleurs par l'accueillir, je finirai d'ailleurs par l'accueillir dans, dans ma maison. Euh, voilà, on commence à s'accumuler un certain nombre de faits et arrive le jour de Euh Donc, on est reçu euh, par les membres de, de l'ordre hermétique et nous passons les uns après les autres dans une grande salle habillée dans une toge, dans une toge blanche, euh, qui est celle donc on nous l'apprend des, des novices. Euh, non, non, noir, vous noir. Ah, nous, noir, gris, qui... blanc. Noir, Oui, c'est dans l'autre sens. Ouais, je... <rire> euh, noir, donc donc, noir donc moi, pour mais... les, les novices, gris pour les, les initiés et blanc pour les maîtres. Euh, donc nous avons notre belle toche grise, nous passons les uns après les autres Cérémonie un petit peu particulière, on ne nous explique pas vraiment comment ça se passe et on se retrouve à se prosterner d'une certaine façon devant le grand philosophe et probablement devant quelque chose qui nous échappe et qu'on ne voit pas <rire> euh, pour le dire simplement euh, Donc la cérémonie se passe de façon finalement assez classique, hein, c'est une cérémonie de gentleman comme il peut y en avoir dans les, les clubs secrets de l'époque, la franc-maçonnerie et autres Rien de finalement magique, non, si c'est on... cérémonial, c'est tout. On commence et... à nous Attends. enseigner, voilà, on commence à nous enseigner des trucs, on commence à voir les premières choses un peu bizarres, il y a des torches qui s'allument un peu toutes seules, euh, on apprend à faire une poignée de main pour se reconnaître entre nous et puis on commence à nous parler d'occultisme. On bah va nous demander si c'est une chose qui nous intéresse un petit peu, ouais, ou pas non, du coup, hein, euh, comme ça, de façon complètement Innocemment, <rire> innocemment. <rire> Est-ce que la magie nous intéresse Bon, tout ça, on, est quand même, on peut quand même donc, du coup, circuler un petit peu dans la loge, on découvre les, les différentes pièces, donc un grand salon, une salle, une salle une espèce de vestiaire, donc une grande salle de cérémonie, et tout, évidemment une bibliothèque euh, dont on nous dit qu'on qu y a accès en tant qu'initié maintenant. Euh, donc on va évidemment à la bibliothèque dans laquelle se précipite un certain nombre d'investigateurs, Puisque ah, ah, ah. nous avons eu la bonne idée de poser quand même des questions sur, euh, sur l'ancien cimetière, Clementine Close et tout ça, ah, bah. on a essayé d'y aller à pas feutrer, mais enfin on, a quand, on y est quand même allé à poser des questions sur ces lieux-là en essayant de, de juste dire qu'on était intéressé par l'histoire de Boston, pas, pas au-delà de ça. Donc on nous a conseillé tout simplement d'aller voir euh, les papiers de l'Ordre Hermétique. Nous découvrons donc une bibliothèque qui parle vraiment de tous les sujets, philosophie, science, physique, métaphysique, mais aussi quand même de choses un petit peu plus discutables complètement peut... ouais. euh, pas mal de sorcellerie les Bibles de, de... Oui. l'Antéchrist Bible de que... des, des, des choses il... comme ça sont des des des... Voilà. des livres assez finalement mis au milieu de divers ouvrages entre Nietzsche et Platon euh, il y a la Bible de l'Antéchrist bon après tout pourquoi pas ah. l'élévation spirituelle passe par toute la connaissance ah, une ouais. connaissance commune voilà euh... A savoir aussi d'ailleurs que Worcester est lui-même assez obsédé par un, un artefact qu'il a trouvé dans le, dans, à côté du Chili lors de ses plongées, et que par conséquent il a déjà une forme de curiosité pour ces choses-là, même si c'est complètement contre sa nature. Euh, donc il pousse un petit peu le délire euh, avec les, ses quatre camarades à essayer de euh, vraiment cerner ce qui se trame dans cet ordre hermétique, et on commence à vraiment percevoir qu'il y a quelque chose de pas net du tout, du tout, du tout dans le fonctionnement de cet ordre, et on commence à sentir les premières menaces posées sur nous quand on pose certaines questions. C'est dit, dit de façon en sous-texte complètement, mais on commence à sentir un une pôle de vie. tension. Euh, oui, voilà. euh, après, d'autres éléments notables étant <rire> donc euh, de l'extérieur, la maison à deux étages oui. au-dessus du rez-de-chaussée et de l'intérieur, l'escalier ne monte qu'une fois et vous ne semblez pas avoir d'accès. Donc, ouais. euh, nous, nous, Logan Terry, alors effectivement on vient d'en de, parler un petit peu avec, avec Fabs, euh, les événements sont... la chronologie n'est pas exacte. Ah bah, les enquêtes, vous les avez fait un peu voilà. étalées, entre la découverte, l'invitation, euh, l'initiation, et ensuite les premiers euh, rendez-vous où vous alliez. Euh, ce qui vous a donné l'occasion de voilà, poser un certain nombre de questions, de faire des recherches, parce que de toute façon, les recherches c'est long. C'est à la demi-journée ou à la journée. Euh, okay. Et donc euh, les recherches ont été étalées. Vous avez longtemps cherché en fait uniquement sur crépuscule de l'argent avant de commencer à dire bon euh, voilà alors là on a relevé les noms des gens ça y est donc faut chercher John Scott, chercher faut chercher Barnauer, mm -hmm. alors il n'y a rien et, <rire> et voilà donc oui c'est un petit peu mélangé mais c'est vrai parce qu'on a fini le scénario on voilà on en fait oui. un, un melting pot et on arrivera sur euh, et puis sur le global, dénouement. Globalement la progression est quand même à peu près celle-là. de ce là ah, c'est juste que voilà le timing n'est pas tout à fait comme ça. Et donc, effectivement, euh, rapidement, après euh, une réunion, je pense que ça faisait peut-être une semaine que vous étiez membre, quelque chose comme ça. Mmh. Mmh, peut-être même pas. Même pas, ouais. Monsieur Thierry débarque chez toi, de nuit. Ouais. Seul, <rire> seul. Seul. Te poser une question. Te demander, euh... non, de lui rendre service. Pas, pas une question. Oui, oui, oui. Ah, là, c'était un vrai service, euh, demandé comme à un frère de la, lo de la loge. Voilà. Hein. Chose, finalement, assez classique, on peut imaginer, dans une société secrète. Le... Donc il me demande de garder complètement secret ce qu'il va me demander et me demande de conserver une boîte en bois qui doit faire à peu près 2 mètres de long. Non euh... oui, tu l'as pas vu. Je l'ai la pas vu mais je lui ai demandé. Ah oui. C'est la, la raison d'ailleurs pour laquelle ah, je oui, pense qu'il ne l'a, qu la pas laissé d'ailleurs. Euh, oui, parce parce que que il il, il sans me... poser de questions. Il me demande surtout de ne poser aucune question, de conserver la boîte euh, sans en parler à personne et de ne poser aucune question sur le sujet. Je m'empresse de lui poser <rire> plusieurs <rire> questions sur le sujet. Euh, sur il... À quoi il répond Bon bah. Du coup, ça pour un... voilà, du coup, euh, du coup il, re, il refuse, on peut presque le dire comme ça, d'utiliser de, de, de, mes services et se dirige donc immédiatement vers M. Winston Fillmore pour les, euh, pour le les mêmes, mêmes services. Euh, euh, <rire> sur la quoi M. Fillmore dit, euh, un peu embêté. Euh, bon bah euh, oui, ok, <rire> on peut le dire comme ça, voilà, euh, <rire> s'il faut, il faut. Commence à vouloir poser une question puis s'arrête en cours de route en se rendant compte que ça va tout annuler, et il dit bon, j'ai tout à gagner, c'est grand <rire> service quand même. Et donc bah, se fait livrer très rapidement derrière, hein, euh, environ 20 minutes après. Mmh. Euh, une effectivement énorme boîte, hein, suffisamment grande comme vous l'avez souligné, pour contenir un cadavre. Euh, oh non, euh, non, elle fait 2 mètres sur 80, bon, ça, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Bien un un 1, 2 mètres sur euh, 1 sur 1. <rire> on met ce qu'on veut dedans, même un cercueil. Même un cercueil, voilà. Ou pas, ou pas euh, et donc il garde ça au milieu de ton salon, puisque de façon, sa maison n'est pas si grande que ça, hein, qu'il ne peut pas le mettre dans toutes les pièces, et il garde ça au milieu de son salon, tranquillement. Et euh, nous sommes en mode, bon, oui. Ouais. Et voilà, et il ne pose pas de questions. Comme bon, on lui a euh, demandé. Il est plutôt un garçon, euh, quand même, relativement serviable, ce, voilà. ce, cher, ce cher film. -là. Et on sent la bonne idée, d'ailleurs. <rire> tous les joueurs autour de la table sentaient la bonne idée arriver. Euh, ouais, ouais, voilà. Non, là, on se dit, il a, il a marqué un point. Voilà. Euh, grâce à lui, on va probablement survivre. Euh... <rire> Euh, donc euh, voilà, une fois, une fois ce, cette, petite, euh, cette petite affaire réglée, donc on continue, le, les surveillances se font de plus en plus pressantes, hein, on sent bien qu'on euh, qu commence à être un petit peu... Euh, les tons commencent à se resserrer autour de nous quand même, au fur et à mesure de nos investigations on sent qu'il y a une présence, rien n'est dit, personne Alors que socialement modace. en plus vous êtes plutôt même encouragé à être euh, des gens bien, on vous propose vous vous rapidement finalement de monter en grade. Oui oui alors ah, voilà d'initié on va passer non de novice on va passer à initié de néophyte. néophyte on vous propose de passer à initié voilà néophyte ou novice voilà à initié donc passer un grade dans l'espace de bah une semaine hein, en gros de... ça faisait deux ça faisait deux ouais ça faisait deux Et deux euh... semaines quand même voilà enfin, ça c'est une progression quand même fulgurante hein <rire> pour un ordre comme ça euh, donc nous acceptons hein, le, la proposition. Alors là, à partir de là, moi, Arthur Worcester, enfin euh, George Arthur Worcester euh, n'est plus du tout dans, le, dans la, la logique de participer à une, une ouais. loge de, de gentlemen, mais bien de, de, de s'infiltrer au de sein d'une société pas. de sataniste euh, qui, qui en veut à notre société, à notre belle société américaine. Et, et... Et ses collègues, évidemment, voient la même chose. Alors, M. Medvedev reste très réticent... Euh, Il commence à vouloir changer de pays. ...à pousser les investigations. Euh, monsieur Filmore continue euh, malgré tout, euh, malgré la surveillance euh, extrêmement poussée de son domicile, malgré euh, certains événements, continue à manifester une curiosité presque naïve. Euh, euh, alors le pour, monsieur Adam c'est quand même déjà très très paranoïaque et supporte extrêmement mal. Alors monsieur la surveillance. arrive bien après nous, c'est-à-dire que le jour où nous sommes, nous devenons des, des initiés, lui devient néophyte. Hein, euh, c'est-à-dire qu'il a il a pris le, les choses en cours de route. C'est d'ailleurs il me semble que c'est moi qui l'a amené euh, à venir à la société. Euh... C'est moi qui lui ai proposé de se joindre <rire> à, notre le le day. Day. <rire> à notre loge. Hein. Si day. je dis pas de bêtises. Possible, euh, bah il bah comme me il me est lié à ton perso, c'est possible. Euh, ouais. Il me semble bien que c'est moi le qui, <rire> qui lui ai proposé de, se, de, de venir voilà. avec nous. C'était une très bonne idée. J'étais bah, toujours sympathique. Euh, il faut partager Jacques les choses. <rire> Si on peut rendre service pourquoi se priver, voilà. Euh, et donc, nous, a, nous il fait son intronisation alors que nous devenons, euh, devenons des initiés. Donc à partir de là, euh, les menaces se font vraiment pressantes hein, à un certain niveau. Euh, oui, mais une robe grise. <rire> on a une magnifique robe grise. Nous sommes très noirs. D'abord une, une robe grise. Euh, robe c'est quelle voilà. chance. Et euh, c'est là que tu te mets quand même à plus prendre trop de pincettes. Je rappelle que tu as fouillé toutes les portes mmh. du rez-de-chaussée pour chercher l'entrée de la cave. C'est ça, c'est que là. Euh, là toutes les plans, euh, bon euh, tant pis. <rire> bon, Georges considère que, après tout, il est il est un membre et qu'après tout, il est tout à fait de.. Il n'y a pas de raison, s'ils si, si n'ont rien à se reprocher, ils n'ont rien à cacher non plus. Euh, vrai, euh, donc manche. je me promène, sachant que depuis le départ, on avait bien compris que euh, le fameux cimetière, que l'ordre hermétique était construit sur le Enfin ah, la femme de Scott, près du cimetière, Voilà, euh, Puisque nous avons fait des recherches euh, avec les différents relevés topographiques, donc ça correspond tout à fait. Euh, donc là on a quand même cette idée évidemment de chercher ce qui se passe dans les sous-sols, donc de chercher l'entrée de la cave. Exactement. Euh, même si ça ne nous rassure pas, euh, on cherche cette cave. Finalement on tombe évidemment assez rapidement dessus, puisque la maison est quand même pas euh, immense, en tout cas au rez-de-chaussée on n'a pas l'impression qu'elle est immense. Euh, je tombe sur la cave, évidemment à ce moment-là Carl Stanford me semble-t-il sort de la cave, euh, mettant fin à l'investigation, de, de mon côté, hein, euh, je pousse pas le vis jusqu'à prendre le risque de descendre lorsqu'il a l'eau tournée. Euh, on ferme donc la porte de la cave une fois localisée, et euh, nous éloignons du lieu, euh, on va dire, en essayant de faire euh, bonne figure. Faut savoir qu'à partir de ce moment-là, euh, Monsieur Worcester, notamment, euh, refuse de consommer les mecs qui lui sont proposés par la, oui, par vrai. la hermétique. Elle a refusé plusieurs fois euh, voilà. à boire ou, ou à manger. Je Et crois as gens... vu le premier soir. T'as dû boire du champagne oui, le premier oui, soir, oui, à hein, euh, le soir, à la soirée d'une session, quand t'étais même pas membre. Euh, c'est oui, voilà. ça. Euh, Après, euh... c'est fini, il a refusé <rire> tout ce qu'on lui a proposé. Donc, donc ça commence à éveiller aussi, évidemment, les soupçons hein, de, de la loge. On, on sent bien que. Euh, donc il, il, il y a un double jeu qui se joue entre nous, c'est-à-dire qu'il y, y a toujours un double langage ouais. qui est celui qui est à la fois celui de la menace et qui reste malgré tout sous les dehors de la cordialité la plus... Euh, de la, la, la plus camaraderie La camaraderie, mais... la, la, camaraderie, la, la fraternité... Voilà, euh... C'est bien plus, plus insidieux que ça. <rire> c était, c était, c était, c mais on sent bien aussi la menace poindre et on sent bien que euh, quand on met les pieds là où il ne faut pas, euh, des menaces sourdent le discours des, des gens. Euh... Voilà, donc à partir de là, bah, on, on, on se retrouve dans une toute autre position Qui est vraiment celle de la confrontation avec l'ennemi en fait. Même si tout ça est fait de façon extrêmement feutrée Mais là on est vraiment à la confrontation avec l'ennemi Les maisons des uns et des autres sont constamment surveillées Visité, Visitées, brûlent La maison de Filmore finit par euh, par partir en cendre elle aussi bah, Pas entièrement, euh... mais, euh, mais enfin, il y a deux pièces de détruits et sont en train autre... d'exploser euh, Quelque chose semble être sorti de la caisse, dis donc Et, et la caisse... Pourtant c'était pas une de garder <rire> la caisse l'endroit où la caisse se trouve a brûlé voilà étrangement, là, euh, voilà, les euh, choses euh... commencent à se précipiter, et donc là, à partir de ce moment-là, nous décidons, à part Monsieur Medvedev, qui lui, bizarrement, euh, a l'air d'avoir relativement confiance, semble un peu moins surveillé peut-être, on a, on a un peu l'impression qu'il est mis à part, euh, peut-être qu'il est moins insistant que nous aussi dans les recherches. Et que moins est paranoïaque. Moins paranoïaque, tout simplement. <rire> Également. Euh, et, et donc, si tu regardes pas toutes les deux minutes par la fenêtre, tu as moins de chances de voir qu'on survit. <rire> C'est ça. Et il continue à faire son petit métier de trailer finalement. Oui, hein. Tout à fait. Bah, il a, il a bossé moins d'heures, quand même. Hein. <rire> il a ouvert deux demi-journées par semaine. Mais, mais il a continué à faire son et métier. Ta bien d'ailleurs, puisqu'il a resservi euh, euh, Rockefeller et, euh, et je sais plus qui, hein, Et Polar, peut-être. Oui, c'est ça. Alors d'ailleurs, bon là c'est encore un peu pareil, je mélange un petit peu au niveau chronologique, c'est pas tout à fait exact. De toute façon, l'intégralité du scénario a eu lieu en 5 séances, et l'intégralité du scénario a eu lieu en quoi Un mois de temps in-game maximum, truc comme ça. Donc c'est pas très très grave, tout s'est passé de toute façon assez vite. Même un peu moins d'un mois, parce que peut-être même un peu moins on a commencé fin mai, et on a compris la dernière c'était le 12 juin. Ah ouais, quelque chose, comme ça. donc vraiment pas loin, pas loin. Euh, et donc, donc nous nous rendons euh, entre sur, avant que en fait, la maison de filoir brûle mais enfin bon, tout ça tout ça dans la même logique on se rend chez euh, monsieur Pollard dans, à l'académie Hollingsgate pour, euh, pour euh, négocier Donc, puisque nous avions pris rendez-vous avec lui hein, pour, euh, pour ces jeunes femmes notamment je lui, je lui ai dit que ce qui m'intéressait c'était de euh, caser mes deux garçons euh, l'un étant très volage euh, c'est très difficile, il change de femme toutes les 5 minutes, voire euh, tout simplement il est pas du tout intéressé par le fait de se marier, euh, il, me, ouais. il a toujours bien fait comprendre. J'ai j'ai quand même bon espoir. C'est comme ça que je me présente. J'ai quand même bon espoir de le placer. Et l'autre est suffisamment réservé, on va dire comme ça, euh, renfermé. Ne euh, s'intéresse plus, s'intéresse plus à l'entomologie et à sa collection d'insectes punaisés ouais. que qu aux relations sociales. Ce qui rend le, la rencontre d'une femme et, et difficile et me désespère un petit peu quant à euh, mes petits enfants. Oui, et les deux, donc les deux fils de, c'est bon, qu'on rappelle sont donc des autres personnes. Hein. Après, sont, dire, euh, deux autres personnes, sachant il y a enfin un dernier personnage qui est le comptable de la, de la boîte, voilà, qui est un, est un vieux personnage qui s'intéresse à des choses un petit peu mystérieuses. Voilà, voilà pour le... aucun problème. de ceux n'a été joué pour l'instant, du coup tu as fait tout le premier scénario avec le même, ce qui est logique. Euh... Euh, tu as fait tout le premier scénario. Tout le premier scénario. Et on verra un petit peu plus tard que peut-être que je ne ferai pas le second avec le même personnage. Je bien changé. Et donc... Euh...